Mes chers camarades, bien le bonjour Aujourd'hui on va parler jeux vidéo et histoire mais pas que Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que depuis quelques temps j'attends très impatiemment la sortie d'un jeu en particulier, Kingdom Come Deliverance, un RPG qui se veut le plus historique possible et qui se déroule durant le 15 siècle en Bohème, donc grosso modo en République Tchèque. Et en y repensant, je leur ai déjà fait, euh, pas mal de pubs malgré moi, hein, parce que bah, je kiffe bien leur suite. Mes chers amis, bien le bonjour Mes chers amis, bien le bonjour euh, Sur cette partie, ils vont faire semblant qu'il y ait l'attaque d'un pont. Et si on peut comprendre par exemple que ce monument... Nous espérons vous voir nombreux l'année prochaine. La semaine dernière je vous ai annoncé que je sortais une websérie sur Arte Créative à propos de l'histoire dans le jeu vidéo, et un épisode sera entièrement consacré à Kingdom Come, mais seulement à la façon dont il traite l'histoire et la retransmet dans le jeu, pas à son contexte historique. C'est donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, parce qu'on a trop rarement l'occasion de parler de cette période et de cette région. Allez, c'est parti Kingdom Come est donc un jeu de rôle comme il en existe beaucoup ailleurs, ou pas. En gros ici ce qu'on vous promet c'est de vivre une aventure palpitante mais dans un monde qui se rapproche le plus possible du réel. Pas de dragon donc, ni de magie, seulement le personnage que vous incarnez, un dénommé Henri, le fils du forgeron du village. J'avoue ils auraient pu l'appeler Hakim pour la référence mais bon bah ils ont loupé l'occasion. On se retrouve alors plongé au cœur de la bohème du 15e siècle précisément en 1403 et le jeune homme voit sa vie basculer au moment où des mercenaires envoyés par le roi de Hongrie Sigismund brûlent son village et massacrent sa population. Ayant tout perdu, Henri se retrouve au service d'un seigneur qui lutte contre l'invasion des forces de Sigismund. Il va devoir apprendre à se battre et à résister pour le futur de son royaume, tentant au passage de trouver l'homme qui a tué sa famille pour se venger. Bon le pitch est classique vous me direz mais ce qui est cool déjà c'est qu'on n'incarne pas un gars de la haute, on vient d'un petit village, on n'a rien de particulier, on n'est pas riche, pas plus fort qu'un autre. Bref on se dit que ce que vit ce personnage dans le jeu aurait pu être transposé facilement à n'importe qui d'autre dans le secteur quand les choses ont commencé à barder. Le contexte justement parlons-en parce que c'est ce qui est extrêmement intéressant. Le jeu commence en 1403 alors que le roi de Hongrie, Sigismund, envahit le territoire. Mais pourquoi donc lui prend-il l'envie de conquérir la bohème à ce type là Eh bien pour comprendre ça, il faut revenir quelques années auparavant quitte à revenir aux origines de la Bohème, non, quitte à revenir aux origines même du Saint Empire Romain Germanique. Nous l'avons déjà évoqué lors de l'épisode sur Guillaume le Conquérant, à la mort de Charlemagne en 814, c'est son fils Louis le Pieux qui hérite de l'Empire Carolingien, puis à la mort de celui-ci, il est divisé entre ses trois fils en août 843. Tout d'abord la Francie occidentale, puis la Francie médiane, et enfin la Francie orientale. Rapidement, les fils de Louis le Pieux vont se mettre sur la tronche pour grignoter du territoire aux autres, et une grande instabilité en résulte, si bien que dans les années qui suivront, l'empire se disloque complètement voyant l'apparition de petits duchés ou de territoires plus restreints. Près de 100 ans plus tard, la Francie occidentale et la Francie orientale représentent toujours deux grandes puissances, mais même si les rois respectifs de ces royaumes se reconnaissent l'un l'autre, il n'est plus du tout question d'unité. C'est ainsi que Henri Ier, duc de Saxe, devient roi de Francie orientale en 919. C'est son fils, Othon Ier, qui marquera une rupture définitive avec la Francie. Alors qu'Othon devient roi, il décide de mettre fin à une situation délicate pour son royaume, le pillage continu de ses terres par les Hongrois depuis des dizaines d'années. Pour cela, il les affronte lors de la bataille de Leichfeld en 955, accompagné du duché de Bohême. La victoire d'Othon permet de relâcher la pression sur l'Europe de l'Est, et le pape, Jean XII, dans une situation délicate avec ses voisins, profite de l'occasion pour proposer à Othon d'être le nouveau protecteur de l'Église en devenant empereur. Othon accepte en 962, c'est la création du Saint-Empire romain germanique. Cet empire, il se maintiendra jusqu'au XVIe siècle avant de décliner et de finalement disparaître au XIXe siècle. Mais durant tout ce temps-là, il représentait une force politique et militaire de premier ordre qui a su compter et peser dans la construction du monde que l'on connaît aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu, dès le début de cet empire, la Bohème y trouve une place centrale. D'ailleurs, en 1198, Ottokar Ier par un habile jeu diplomatique, érige le duché de Bohème en royaume de Bohème. C'est en 1346 que le rôle central de la Bohème prend toute sa mesure au sein de l'empire. Charles IV, un pur produit du terroir né en Bohème, est élu par cinq princes électeurs rois des romains, c'est à dire prétendant à son futur titre d'empereur. Son père, allié des français, meurt la même année à la bataille de Crécy, le laissant également à la tête du royaume de Bohême. C'est 9 ans plus tard, en 1355, que Charles IV est confirmé en tant qu'empereur du Saint Empire romain. Avec son élection, Prague devient la capitale du Saint Empire et la ville se développe énormément. C'est d'ailleurs de cette époque que date un des édifices les plus connus de Prague, le pont Charles. Prague voit également la naissance en 1348, un peu plus tôt donc, de la première université d'Europe centrale. Les savants et les artistes de tout le continent viennent s'exprimer, échanger, apprendre. Les richesses circulent, le commerce est florissant, bref c'est vraiment l'âge d'or de cette ville qui réunit près de 40 000 habitants et de cette région de Bohême qui concentre toutes les attentions de l'Empire. Le règne de Charles IV marquera profondément le Saint-Empire, car c'est en effet sous son règne que l'un des textes les plus importants de l'Empire voit le jour, la bulle d'or de 1356. Non seulement elle restreint officiellement le nombre de princes électeurs qui peuvent élire un nouvel empereur, mais en plus elle donne une certaine indépendance du Saint-Empire vis-à-vis de l'Église, car pour être élu, un pape n'a plus à valider l'élection de l'Empereur. Parmi les sept princes électeurs qui ont ce pouvoir donc figure noir sur blanc le roi de Bohème garantissant au royaume une place de choix sur l'échiquier de l'empire quoi qu'il arrive. Charles IV c'est donc pas le dernier d'y ratés, hein, et pour la Bohème et bah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais même les héros nationaux ne sont pas éternels et quand Charles IV meurt en 1378 c'est le début d'une crise qui plongera la Bohème dans le chaos et dans laquelle se passe l'intrigue de Kingdom Come. À sa mort, c'est son fils Venceslas que l'on appelle aussi Wenzel en allemand et que l'on retrouve dans le jeu, qui devient roi de Bohème. Mais il possède également d'autres titres, celui de roi de Germanie par exemple. Problème, très vite le fils ne s'avère pas à la hauteur du père, il est considéré comme mollasson et il est alcoolique, ce qui ne le rend pas très populaire auprès des nobles du royaume, il faut bien le dire. Pire, il s'éloigne de ses alliés historiques, les Français, en soutenant le pape Urbain VI lors du grand schisme d'Occident, dont nous parlerons dans un futur épisode. Sa gestion catastrophique du royaume le pousse à faire assassiner un prêtre catholique en 1393, ce qui lui vaudra de se prendre en pleine poire une rébellion. Résultat, un administrateur est nommé pour le royaume et Venceslas finit en prison dans son propre royaume. Libéré en 1395, il est cependant vite critiqué par les allemands qui trouvent que leur roi délaisse un peu leur royaume au profit de la bohème, c'est pourquoi il est destitué en 1400 et perd son titre de roi. En gros c'est la loose sur toute la ligne. Pendant ce temps là, son frère Sigismund est un poil plus ambitieux. S'il n'a reçu que la province du Brandebourg à la mort de son père, il devient, grâce à son mariage avec Elisabeth de Poméranie, roi de Hongrie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Sigismund n'entretient pas de bonnes relations avec son frère. D'ailleurs, c'est entre autres à cause de lui que Wenceslas finit en prison lors d'une rébellion des nobles, car Sigismund oscillera entre son allégeance à son frère et ses rêves de conquête. Quand Wenceslas est déposé en 1400 et qu'il perd son titre de roi de Germanie, la situation est compliquée pour lui sur tous les fronts. Sigismund y voit l'occasion rêver pour s'emparer de la Bohème, il envahit donc le territoire en 1402 avec la la ferme intention de s'emparer du trône. Il emprisonne donc Venceslas et pille allègrement la bohème pour s'enrichir. Dans un petit aparté, on pourrait d'ailleurs remarquer que certains auteurs de l'époque revenaient régulièrement sur les difficultés financières que pouvait rencontrer Sigismund. Bref, la Bohème est déchirée par cette guerre fratricide et c'est dans ce contexte très tourmenté que se déroule l'intrigue de Kingdom Come. Bon je pourrais finir ici pour éviter le spoil hein, mais vu qu'il n'y a pas de spoil en histoire, eh bien, je vais quand même prendre une petite minute pour vous raconter ce qui s'est passé ensuite. La Bohème était dans un état lamentable et ça ne s'est pas vraiment arrangé. En 1403, Sigismund lâche l'affaire en Bohème car la Hongrie est envahie. Venceslas retrouve donc son trône, mais le pouvoir des nobles est considérablement renforcé. Le roi de Bohème ne veut toujours pas s'avouer vaincu concernant son titre de roi de Germanie. Et pourtant, il faudra bien qu'il s'y fasse, car si la papauté penche un temps en sa faveur, c'est Sigismund qui lui ravira finalement le titre en 1410. D'ailleurs, Sigismund deviendra également roi de Bohème à la mort de Venceslas et empereur du Saint-Empire Romain en 1433. Bref, Sigismund gagne à terme sur toute la ligne. Et pourtant, si Vancesla s'érite d'une image peu flatteuse à travers le portrait qu'on en a tiré, il est évident qu'il a toujours mis ses propres terres, la bohème et donc la future république tchèque, avant le reste de son empire. Si pour certains historiens Sigismund veut être considéré comme un souverain tentant d'apporter la paix par le contrôle des territoires, sa sauvagerie dans les conquêtes de Bohème laisse un goût amer aux tchèques qui reviennent aujourd'hui sur leur histoire, le préférant l'image de Venceslas qui contre vents et marées tentait malgré son incompétence de gérer son royaume. Et c'est exactement ce qui transparaît dans Kingdom Come, développé par un studio tchèque composé d'équipes tchèques qui a voulu partager son histoire. Le protagoniste de l'histoire, Henri, n'est qu'un homme parmi d'autres, dans une situation géopolitique très tendue et complexe à la frontière de la guerre civile. S'il rejoint le seigneur Radzik Kobila après son drame personnel, ça n'est pas tant par conviction politique, c'est parce qu'il ressent, tout comme son seigneur, un besoin de pouvoir défendre ses terres contre des raids meurtriers organisés par Sisigmund. La situation dans laquelle ils sont n'est pour autant pas binaire. Le seigneur d'Henri est loin d'être Provenceslas, mais il se dit qu'au moins lui ne lâche pas ses troupes sur son peuple. Il cherche simplement à défendre son territoire et ses intérêts, tandis qu'Henri le suit en accordant certes un peu d'importance à la cause politique, mais étant globalement dépassé par tout ce qui se joue sur son territoire, comme n'importe quel autre soldat durant cette époque tourmentée. Un soldat qui décide de se concentrer sur son propre objectif, beaucoup plus humble que celui de gagner la guerre et de sauver le royaume. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura donné envie de jouer à Kingdom Come, parce que je pense que le boulot de fou qui a été fait sur ce jeu vaut au moins le temps de s'y intéresser un petit peu. Et surtout j'espère que cet épisode il vous aura aussi permis de découvrir une période et une région encore très méconnue par les français, alors qu'elle mérite qu'on s'y intéresse aussi hein, car son histoire elle est extrêmement riche. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit commentaire et de lâcher un pouce hein, si vous avez aimé, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.